Parfois tu enchaînes les difficultés, tu te demandes si tu vas y arriver, tu enchaînes les échecs et tu te mets à douter de toi, douter de ton futur car tu ne sais pas comment t'y prendre. Et du coup tu as l'impression que tout est contre toi, sache que c'est durant ces moments là que tu dois avoir plus la foi, la foi en toi même et tu dois avoir la foi en tes rêves. Tu dois avoir la foi que tôt ou tard les choses vont finir par s'arranger parce que c'est facile d'avoir la force quand tout va bien. C'est facile de se sentir motivé quand tu as les résultats, quand tout marche comme tu veux. Mais les vrais champions se démarquent grâce aux circonstances. Alors ne laisse pas les circonstances déterminer ton état d'esprit et ne laisse pas les signes extérieurs déterminer comment tu te sens à l'intérieur. Et c'est cela qui fera la différence entre ceux qui réussissent et les autres, car ils savent qu'ils vont galérer, ils savent qu'ils vont échouer, mais continuent d'avancer et continuent de tenter plus de choses. Le simple fait d'être présent à chaque lieu à chaque entraînement, à chaque jour, augmente tes chances d'y arriver. Donc garde la foi quand les choses vont bien et surtout, garde-la quand les choses tournent mal. Parce que quand tu as la foi, tu crois en l'impossible. Quand tu as la foi, tu n'hésites pas à faire le premier pas. Quand tu as la foi... Tu n'hésites pas à sauter dans l'inconnu en sachant pertinemment que tout va bien se passer. C'est justement ce qui se passe avec les opportunités. Quand tu veux te lancer dans un business ou lancer un projet ou faire quelque chose qui a de la valeur, cela va te demander de la foi et surtout beaucoup d'efforts. Car le succès c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Je ne vais pas te demander de visualiser juste en rêve ce que tu veux obtenir. Et attendre calmement que la vie te la porte sur un plateau, comme le font certains. Non, tu dois passer à l'action. Tu dois agir maintenant. Tu dois aller chercher tes clients. Tu dois aller décrocher des contrats. Tu dois être prêt à mettre des heures et des heures sur un boulot. Tu dois être prêt à monter au monde qui tu es et de quoi tu es réellement capable. Et peu importe les difficultés que tu rencontres, peu importe les échecs que tu as connus dans le passé, peu importe les galères. Tu dois continuer, tu dois continuer. Ton succès est en toi et tu dois persister. Donc, continue à te battre pour y arriver. Tu dois continuer à y croire. Découvre tes vrais talents. Découvre de quoi tu es réellement capable. Car tu es capable de beaucoup plus que ce que tu crois. Montre à la vie. Que tu mérites les résultats que tu souhaites et crois-moi que c'est juste une question de temps une question de temps avant de voir les choses extraordinaires commencer à se manifester dans ta vie je ne te dis pas que ce sera demain je ne te dis pas que ce sera la semaine prochaine mais tôt ou tard si tu es persistant les résultats seront là et tu seras fier le plus grand obstacle aujourd'hui qui t'empêche de réaliser ton rêve, ce n'est pas le manque d'éducation, ce n'est pas le manque de ressources, ce n'est pas le manque de connaissances, mais la foi en toi. La foi en tes capacités. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes qui naissent dans le même quartier et qui ont connu la même éducation, le même entourage, et l'une d'entre elles s'en sort et pas l'autre La différence c'est la foi. Mais la foi ne suffit pas, il faut la persévérance. Parce qu'un jour, tu vas te retourner et regarder en arrière et tu diras, c'était pas facile. J'ai peut-être galéré. J'étais peut-être pas le plus doué. Pas le plus talentueux. J'étais peut-être pas le plus rapide. Mais je l'ai fait. J'ai tout donné. Et je suis fier de moi. Parce que mon travail a enfin payé.